Alors, toi, tu es William Détra, tu es en thèse de géographie, tu es au Savoyard. C'est ça, à la base, ouais, je et viens d'Annecy. Tu es né où et ça s'est passé comment, la scolarité Alors, moi, je, donc je suis né à Annecy, j'ai fait toute ma, ma scolarité secondaire à Annecy, j'étais au lycée Charles-Baudelaire. Euh, à Crangevrier. Donc j'ai fait euh, tout ça à Annecy. Après le bac, en fait, je suis parti. moi. J'ai fait une classe prépa euh, sciences sociales à Paris, enfin en région parisienne. Euh, dans la ban en banlieue sud, c'est à Sceaux précisément. Et puis ensuite, euh, au bout de deux ans, je suis passé des concours pour euh, rentrer euh, et je suis rentré sur dossier à l'école normale supérieure de Lyon. L'école normale supérieure, c'est une, une école qui forme pour l'agrégation, euh, la recherche, etc. Et donc, à la suite de ces quatre années où j'ai fait euh, ma licence et mon master euh, là-bas, euh, je suis depuis là un an en thèse euh, à l'université Lyon 2. Et je fais une thèse sur euh, la mémoire des tireurs sénégalais euh, en France. Projet du Tata sénégalais, uh -huh. donc tu nous en parlais. Et en fait, on est en train de remplir un, un formulaire qui présente un soldat à l'aide euh, de documents d'archives, euh, euh, par exemple euh, sa mort... Euh, Enfin, la date de sa mort, sa naissance, son parcours militaire, euh, sa famille, etc. C'est à Chasselet et c'est un monument très particulier qui t'a intéressé. Donc... Tu nous le présentes et dis-moi pourquoi tu as voulu bosser là-dessus en fait Alors en fait, à la base, moi, il n'y avait rien qui me prédestinait à bosser sur le Tata, parce que donc, comme j'ai dit, je suis de Haute-Savoie, je ne suis pas de, de la région, euh, ça se voit, je ne suis pas africain, donc je n'ai pas forcément d'affinité à la base avec les tirailleurs. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant mes études, à un moment donné, j'ai dû faire un travail, notamment en licence, où je devais choisir un sujet pour faire une synthèse bibliographique sur quelque chose. Et euh, j'ai fait une synthèse sur les cimetières. Sur la géographie des cimetières, et donc ça m'intéressait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à voir euh, historiquement, anthropologiquement, euh, géographiquement. Et euh, donc j'ai fait ça, c'était en licence. Et ensuite, arrivé en master, il faut qu'on fasse un mémoire. Et quand on fait un mémoire, il faut qu'on choisisse un cimetière concret sur lequel bosser. Et donc j'étais à Lyon, et euh, je me suis dit, bon, moi, je vais chercher des cimetières euh, dans la région. Et à la base, en fait, je voulais pas bosser. Enfin, j'avais déjà dans l'idée de bosser plutôt sur les cimetières militaires, plutôt que sur des cimetières civils, bien que ça aurait été intéressant, mais ce n'est pas ça qui m'a intéressé. Et en cherchant, en fait, je suis tombé sur le site euh, d'un gars qui est complètement passionné de cimetières, qui visite des cimetières euh, quand il a le temps libre et qui tient un blog où il recense tous les cimetières qu'il visite euh, pendant ses vacances scolaires, en fait. Et Il a une sorte d'annuaire des cimetières et du coup, j'ai regardé tous les cimetières qu'il y avait euh, à, à Lyon. Enfin, dans la région du Rhône, et je suis tombé sur le Tata. Et c'est comme ça que j'ai commencé, enfin du coup je me suis renseigné, je suis allé voir, il y avait une page Wikipédia, je suis allé lire la page. J'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été faites dessus, mais encore assez peu. Et donc je, inter... donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de lancer une étude là-dessus. Et donc j'ai commencé, euh, c'était en, en janvier 2019 que j'ai connu le Tata et que depuis je commence à travailler dessus. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus largement sur euh, le en France, mais ça part du Tata. Quoi. Alors toi, tu as toujours été très curieux, toutes choses il me semble, hein, tu me disais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un truc que tu aimes particulièrement, c'est découvrir de nouvelles choses. Ouais, et ça. toi, donc, tu me racontes tes dernières expérimentations pour, euh, sur le Tata justement et tes derniers voyages pour euh, mmh. travailler là-dessus. Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que euh, donc le Tata, moi, j'ai commencé ici. Donc, ça a d'abord commencé par le fait de bah, découvrir en fait, Chasselet aussi, découvrir les environs. Euh, j'ai rencontré différentes personnes du village euh, qui m'ont permis de comprendre aussi localement comment ça se passait. Puis ensuite, sur Lyon aussi, donc pour comprendre un peu. Et puis euh, là, en fait, dans ma thèse, je me rends compte que pour comprendre en fait pleinement qu'est-ce que ça implique le Tata, euh, il faut aussi aller voir ailleurs. Et euh, en fait, moi, il y a un, un terme que j'avais lu qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, on parle du Tata comme « terre africaine en pays lyonnais ». Et donc, du coup, ça, je le prends pour « homo ». J'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Et donc, du coup, il bah, faut que je comprenne aussi ce que c'est qu'une terre africaine. Et donc, c'est pour ça que je suis parti, euh, là, cette année, pour la première fois au Sénégal, euh, pour aller voir un peu euh, là-bas, sur place, comment est vécue la mémoire des tiers sénégalais. Mais euh, c'est toujours pour aussi de comprendre ici comment ça se passe. Et donc, je vais là-bas aussi pour comprendre tout ça. Quoi. Et tes projets euh, uh -huh. pour la suite, parce que je pense que tu en as plein à mon avis. Donc qu'est-ce que tu envisages de faire dans les années prochaines, euh, uh -huh. une, fois, enfin, une fois la thèse terminée par exemple Alors, euh, donc déjà la thèse, euh, c'est pour ça que c'est plus sur la France. Donc je vais essayer de faire aussi les autres régions que j'ai pu identifier où c'est intéressant de travailler sur les charrières. Euh, une fois la thèse euh, finie, alors ce serait bien, mais c'est toujours compliqué d'essayer d'avoir un poste dans le supérieur. Euh, moi j'aimerais bien avoir ça, mais bon, on verra en fonction des opportunités parce que c'est toujours compliqué. Euh, et puis sinon, retourner faire de l'enseignement parce que j'ai des concours de l'enseignement pour être prof d'histoire-géo, et sinon je retournerai dans le secondaire et je continuerai de mon côté à travailler sur les tirailleurs. Après tout ce que j'ai fait là sur la thèse, comme je suis encore en plein dedans, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire. Mais euh, pourquoi pas, euh, peut-être, euh, faire euh, valoriser ce que je fais à travers des... Dans un atlas ou des choses comme ça. C'est En plus, c'est justement la, la période actuellement mm -hmm. avec euh, Tirailleurs, justement, le film de Marsy qui mm -hmm. sort. Et fait. effectivement, entre la 80e, enfin euh, mm -hmm. la, la commémoration, par exemple, de, des 80 ans, l'inauguration, c'est ça, ouais, mm -hmm. du Tata Sénégalais, mm -hmm. euh, c'est vraiment un moment clé pour toi, par rapport mm -hmm. à ton travail. Mais tu me disais que toi, euh, tu avais opté plus pour la géographie pour l'histoire. Ouais, pourquoi alors, euh, en fait, moi, j'ai toujours choisi par, euh, en fait, plus par euh, élimination que par choix. Enfin, mon choix, c'était d'éliminer ce que je ne veux pas faire plutôt que ce que je veux faire. Et j'aimais plein de choses. En fait, C'est pour ça que j'ai fait une prépa généraliste de sciences sociales où je mêlais... Euh, enfin, il y avait des maths, il y avait de la socio, il y avait de l'écho, il y avait de l'histoire, il y avait de la géo, il y avait de la philo, enfin, il y avait un peu de tout. Et en fait, euh, j'avais ciblé autour des sciences sociales au début. Et puis, euh, au bout d'un moment, en me renseignant, l'économie, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, la sociologie, ça m'intéresse, mais je suis pas forcément euh, très à l'aise. Et euh, alors que l'histoire géo, j'ai toujours beaucoup aimé. Ça a été un peu mes matières fortes quand j'étais euh, étudiant. Et euh, en fait, l'histoire, j'ai dit non, je veux pas en faire parce que euh, j'aime pas bachoter l'histoire. J'aime pas me forcer à apprendre l'histoire. Et au contraire en géographie, j'ai je, je une certaine appétence, on va dire, pour le les terrains, comprendre les choses par ce biais-là. Donc en fait, je préfère apprendre l'histoire via la pratique des lieux et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette thèse sur les tiraires sénégalais, mais via les lieux de mémoire des tiraires. Et qu'est-ce que tu dirais justement à tous les futurs étudiants, que ce soit lycéens qui mmh. vont effectivement attaquer par sup maintenant, et mmh. euh, ceux qui sont justement en questionnement, euh, pour ce choix, de parcours d'études, mmh. que ce soit effectivement une prépa, l'ENS ou histoire-géo Alors, euh, pff, bah, ce qui est compliqué en fait moi aussi, j'ai toujours essayé un peu de comprendre le, <rire> les choix d'orientation et c'est pas facile de comprendre ça quand on est étudiant. Euh, moi je sais que par exemple pour m'orienter en fait, pourquoi j'ai su ça, c'est parce que dans ma famille j'ai un cousin qui avait fait ça, mais quand j'étais allé à des salons d'orientation, les conseillers d'orientation ne connaissaient pas ce que j'ai fait. Euh, donc c'est un peu mon voilà, cheminement personnel. Euh, mais euh, voilà, s'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, plutôt, et qu'est-ce qu'on a envie de pas faire. Et donc éliminer quand on a envie de pas faire les choses, on élimine, on élimine et on garde que ce qu'on veut faire. Voilà. Cool, merci. De rien.